Sur connecté qui t'aime dire où se fait activé cette mauvaise information? Mais fini moi, je bosse tout le monde, l'effet moment et là pour me porter pour nous, tout dernier détail, non information. Aïd dit commencer par une sauteuse, Jodia la, mais ne pas identifier qui t'a psyché sous moto, passer yo ou flébal, sortant d'ya, puis passer 5 mois tombé un baba bandit et jusqu'à présent, police nationale pourquoi en mesure pour capable camper carré et puis gommer à gang cap craser pays. Ambassadeur pays la France, Jodia la, visiter police nationale. La, en l'occurrence France LB promet y a aidé Haïti soti nous salié là pendant cette période ou bay en pile matériel pour capable contre kont gang yo avons les États-Unis, Canada et la France, c'est trois gros pays ça qui dans tête Haïti et jusqu'à présent y a goumer pour aider Haïti et qui ça yo comme assistance qui ça tout yo aident nous soti pendant c'est gang ak, a craser nous gagné pour le moment trois offres qui fait ni Canada et la France ont tout décidé pour aider Haïti goumer dans salier là Alexandre Tata jeune arrestation jeune aujourd'hui à niveau d'El Matrandé. pour l'instant la police expliquer t'a chercher le conchon fou et aujourd'hui a toa en bacode pas ca virer pas ca tourner pour l'instant il est dans DCPJ pour la répondre Souza qu'il t'a accusé comme quoi il est dans kidnapping à clotte parole il mettait sous nom comme il dans association malfacteur dealer drogue dans tout ça pas bon était là pour quoi aller information à compiler encore pas parler dans journal ça pas bien nous ne sur le 83, si vous pouvez nous abonner ensemble avec nous, et vous toujours capable d'informer en temps réel, quel que soit ce qui a passé en Haïti et dans quatre mondes. Nous, nous, nous, nous, dit, nous, ne nous ne pouvons pas nous connecter à qui façon nous ne pas le faire et pas qui façon qu'elle ne pouvons pas le faire, mais nous ne pouvons pas prendre intervention militaire. Nous ne pas avoir intervention militaire. Mais par contre, si nous capable aider pour que nous solution dans le pays, nous, nous sommes prêts pour ça. Nous adhérons avec ça. Nous ne pas nous adhérer ça. Nous ne pas d'accord que à ça. Pour y aller rentrer tête pour y aller, j'ai toujours fait là. Nous n'avons pas d'accord ça. Mais nous sommes d'accord pour la paix en Haïti. Les gens qui ont mis des pays, ils sont capables d'éliminer nos deal. Nous n'avons pas de problème contre ça. Nous n'avons pas de problème pour ça non plus. Depuis les gens, les gens qui ont mis c'est les gens qui ont bloqué. Et pourtant, les gens qui ont bloqué, ils ne Eh bien, vu pas de déranger nous. Nous mettons nous comme chef et des chefs, nous connaissons qui est ce qui nous amène, nous connaissons qui est ce qui, qui nous bataille ensemble avec nous, nous connaissons qui est ce qui nos bandits, nous, bandit, nous connaissons qui est ce qui fait nos bandits, pendant que des ambassadeurs campent ensemble avec nous en deux pays, ya, mais la CAIPA nous même nous dit, il faut que nous en tant que haïtiens. Et voilà pourquoi nous demande que la population haïtienne, nos frères haïtiens, nos frères haïtiens, nos sœurs haïtiennes, et campent dans une bataille, accepter quelque chose ça qui peut l'avenir accepter. accepté. Et nous avons dit avec ou même qui sommes sur réseau, ou même qui parle, ou même qui prêt pour parler, ou même qui prêt pour dénoncer, dénoncer, mais pas accepter pour le problème. Mais pour dénoncer ce que vous pas supposé si dénoncer. Parce que nous avons un moment là, c'est là que j'ai acheté les Nous avons une situation arrivé arrive là, son est un petit volé quand il pays qui est proche. Mais vous n'avez pas bien être peuple là. Mais nous disons, il faut que les peuple arrivent un jour. Et il faut que l'international connaisse que c'est eux-mêmes qui mettent nous dans cette situation. Ça. Nous pas fait z'am, nous pas gain z'am, nous pas gain compagnie z'am, nous n'avons pas connu rien dans les Cela veut dire que c'est eux qui mettent le pays à la sens qu'il y a, il faut que c'est eux qui retirent le pays à tout, côté que ils mettent là. Et nous disons, nous toutes les femmes, c'est nous. Bataille là, que nous voulons, que nous ne voulons pas. Dernier moment, tu es gagné avion que nous te paraître là, même les confrères New York et un peu le monde qui a parlé, qui a dit ça y a dire. Présentement, il y a des drones qui a lancé pour Haïti dire le moment. Parce que côté que est bandits, ils ont capté très bien, et ils très bien, et ils voulaient faire continuité dans le pays. Et ou même, qui vient à la main, ou le la. Se pep la, pas les retourner vers les gens qui ne sont peuple là, ces pas faire passer misère avec lui. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. nous même nous dit, si Canada est capable de la paix, pour qui ça Haïti n'est pas capable de la paix Si les États-Unis sont capables de la paix, pour qui ça Haïti n'est pas capable de la paix que nous, comment ils yep, utilisé nous. Ils utilisé nous comme des chaussettes. Mais maintenant, nous disons non. Vous avez dit que nous même pas Nous pas faire face avec l'international. parce que nous avons un visa dans main nous, nous avons un de de dans la main nous, nous bout de passeport dans la main nous. Nous nou. nou peut batailler pour pays nous, nous peut revendiquer pour pays parce que nous dit en moi-même je suis est petite, moi-même je suis madame, en moi-même Haïti pas bon. te met l'homme de Haïti. ne va pa pas de camper devant international. ne va pas de camper devant Canada. Moi-même pas. Non. Tout on pas qu'à ka camper. dire, ils m'ont qu'à violer yo. M'ont qu'à fait nous mal yo. La blanc des yeux. Nous disons, Monsieur, nous pourrions. Monsieur, nous ce sont des criminels. Monsieur, c'est nous-mêmes qui vrais terroristes là. Si on est ouais, nous capable camper pour nous dire, pour le pour le changement pays. on en Haïti. Et Bonsoir Bonsoir Madame Sarah à distance et bonsoir avec chacun fidèle auditeur auditrice ce moment. Avant que nous démarrions l'actualité, il a été citoyens dans le niveau de l'après-midi. Faut être nos notre première information, direction centrale polyjudiciale, c'est qu'on a, l'État a cherché à Pazard, Alexandre, depuis un bon bout de temps, parce que a participé dans plusieurs acquis dans la région métropolitaine. Faut être sûr, maintenant que l'État a été à Pazard, Alexandre, il a souligné, il y a qui m'a des sapes. Ça, ça, la commune Tabar, côté que Bandi Moune par y veut nous, vous coup de balle, si on s'en habite à la commune tabac, journée samedi 11 février 2023. Bilan, 6 mounes mourus seulement pour jour le samedi 11 février 2023. Parmi 6 mounes qui moururent, nous, en total, 7 chauffeurs moto qui t'écapent les ils yon même qui fait duel pour payer sa chapeau. Directeur général de police, la fond LB visiter plusieurs policiers qui blessaient dans exercice fonctionnel, dans plusieurs hôpitaux, dans le pays d'Arétri. Mais moment vous dites ça, directeur général police, que l'Italie continue à accompagner les policiers, nous, qui les nous, nous, nous, nous, de nous, la police plus efficace de nos passagers. C'était occasion pour le directeur général police. Fait qu'on ait le travail, le niveau recommande dans la police pour les mesures qui sont capables augmenter sur les primes de risque policiers lorsque il y en a la rue. Après, il y a une question de directeur que général police, Le directeur général police, la fronte rencontré avec l'ambassade de France en Haïti qui se fabrique Maurice, Dans la déclaration. La déclaration de l'ambassadeur français en Haïti, Fabrice Moïse, fait qu'on est, pays la France préparée pour continuer à aider la police, bataille contre l'insécurité, dans le pays, les manipuler, qui les usons, nous sont capables de permettre que la police soit plus efficace. C'est une occasion pour dire que le Général de police, là, je n'ai qu'on est, coopération qui est en fait Recontinuer sur tout étendue du territoire national, je manie je suis capable de arriver pour des solutions dans le problème qui a brassé le pays. Nous faire ça dans la de que continuent à préparer des lits dans la commune de Pétroville, il seulement les gens qui 4 000, nous ville, localité qui est le Pour monsieur, a il y a plus de sous ensemble habité 4, et 4, pour un a un peu de de a de la a et que les policiers qui nous guettent là, yo. C'est pas notre pays. Toi, gros pays, on a la police. Qui sont constatés comme changement vers la police a ici et là depuis les temps d'après yah injuste. Qui a décidé de tout vous pour accompagner la police là, je dis la police, on pas dépayer tout informant dans de tout le monde. Au contraire, nous, la police là, je dis c'est en défaillance, qu'il y a côté que toute police qui est censée même, mêmes à la gaba, toute institution nous-mêmes, il est censé vassaliser. Je dis à la police là, il a plus passés 40 à 50 ans, il a dit la police là, mais pour autant, il n'y a pas jamais doté la police là de matériel adéquat qui pour capable de vivre que les policiers performent. Il n'y a pas jeune formation continue pour les policiers nous, je fais pour capable de permettre que les policiers opérations dans les jeunes, il y a toute tactique, de y toute technique pour entrer dans les jeunes. Je dis nous qu'à déclarer avec un pays, que des pays qui ont fait des promesses en l'air, mais pour autant, je ne suis pas jamais Parce que dernier temps, on a constaté, ensemble les policiers qui ont mouillé, les quartiers populaires, les villes professionnelles, ça l'a dit Prêté à équivoque, est-ce que vraiment vous, voulez veut aider la police Non seulement vous voulez veut aider la police, mais pour plus nous aider la police, mais pour autant, nous ne prendons pas sur la police, depuis l'année, 1990, côté que l'institution policière là pas qu'à acheter des armes de toute caribes dans le pays étranger. mais pour autant. Nous, vous et M. Azoul, ça n'a pas de l'intérêt tout toute calibre nom. Pour qui ça nous dit d'aider Haïti, les questions de sécurité, la d'Haïti, pas de bon matériel pour bataille avec une équipe illégale de nous. Je dis un, de dire aider à -il, que il gens qui disent d'aider Haïti, les questions de sécurité, que nous décide de continuer à passer nous. Au contraire, c'est le même comité qui veut les dirigeants, qui pour être capable de nous batailler contre l'Union. C'est le même comité qui veut qu tous les, les jeunes dirigeants, qui pour aider nous. C'est-à-dire que la police n'est plus efficace. Mais tout autant nous pensons que la peine de nous, le pays international doit aider nous, la question de sécurité, c'est notre marinade. Parce que c'est une question de sécurité, que question de sécurité en même. même nous faisons gueule. Merci un peu, les vieux, parce que la police ici au Canada, où vous doit faire un appel là, dans la ville et bien tout, vous avez au courant et qui s'est passé, côté qui n'a pas quitté aucun qui monde en Haïti rentré dans un vrai changement réel. Eh bien nous dit que la technologie a coupé complètement. Comment que le Canada, États-Unis, la France a dit et Haïti, mais la technologie en dans, la police a dit que le monde un et pendant que Canada, c'est technologie au max. Mais pipi ou à pipi, c'est une chance de connaître. Des bonnes il y a qui connaître. Côté et Il y a la police, même la police par rapport. Il y a gaz. Il n'est pas capable recevoir aucun appel. Il y des en Haïti. Il en Haïti. Il même pas capable de connaître qui machine. Il y a sans plaque. Où elle a au machine, il a dit le week-end ni et au pas jamais le week ni jusqu'à ce machine n'ait fini. et a passé devant ou pas même quand il s'est machines pour là parce que la police a plaque nan n'a mais le mais Canada dit l'a aidé, la police États-Unis dit l'a aidé, la France de dit l'a aidé. Je dis à quoi c'est ça bataille non, c'est de faire au report conscience pour process pas Merci Yves Juste pour intervention d'avancement. Quand est le week-end quoi? Garder ça, garder tout ce qui est au Quand est le week-end pour nous travailler? Galil Amérique balon Galil, Canada balon Galil, la France balon M4. Parce que nous même nous bagnons bio M4 là pour nous construire M4. Oula, ça vient de bureau à, à libres, nous faire. C'est monter si monsieur après on faire A B C D E F. Nous bagnons, nous bagnons ça. Et chaque sac pour être menons dans la pièce, chaque grain de sienne que nous pas du Nabdiyo, dernière dernier bon, si nous devons trouver mes verres et blancs, Occident a fait, et yo. nous sommes peuple qui est libre. Nous sommes peuple qui libre, même j'ai toute la nation avec libre, nous faisons plus de miracle passer. Ouais, est ça, qui tenait le pied nous, il était pété, ou Ouais, depuis laisse ça, nous sommes grand peuple. Si Michel Lopez, bien fait, fait 4 siècles, dans la mise à travail pour grand blanc, Coloro, Et chansons à au côté pouvez pas descendre, vous pouvez nous faire la nous, Et puis tout nous dit révolution, le passé, le passé. Je ne veux pas dire vous pas besoin souhaiter player. Nous comprenons le là. Nous tellement comprenons le jouet là, le Canada a fait nous paix. Nous tellement comprenons le là, la France a fait nous paix. Nous tellement comprenons le là. Et Starossounis a fait nous paix. Parce que nous ne nous, nous, nous. Wore, pas nous, nous, nous, nous, nous pour nous dire américains, mais qui qu'on sortir, mais qui qu'on a Nous dit occident, ils pays. Je ne veux pas nous pas nous pas nous nous nous nous nous est-ce un mena qui a été remis après 2004, on dit ça qui combien de dollars là? Et puis tout nous est Occident là, là avec avion, nous avons détecté côté chimère. Qui est-ce qui est chimère? Premier chimère, puis puissance là. Deuxième chimère, les États-Unis, Canada, la France. Trois chimères. Trois têtes, ça pas paraître tête têtes dans le dernier temps. Côté les États-Unis qui font ma vie d'État ça? Gardez l'hôpital, nous, qui côté nous. Gardez le Et puis, nous nous comme ça, La préparation pour venir garder contre le métal. Américains connaissent contre le métal. Américains laisse qui débarque débattre contre le métal. Ça veut dire, nous, nous, nous, Ça nous, nous, dit nous, nous, a pas nous, nous, nous, nous, pour qu'il prenne ait qui me des dans le pays qui ont nous, ils tirer sur le peuple pour chimer. Malheureusement, malheureusement. Nous nous avons respect you pour la police. Nous avons respect pour la police, c'est une institution. Mais ce pas l'Amérique, et pas <inaudible> la pas l'État. Ce et pas la police qui a pris un accord pour bien vivre. C'est un système de l'État qui a pris un accord pour bien vivre. La police, nous n'avons pas de problème à la police. Et vous la dit, qui t'en égaga quand lui au devant. L'on a négoûté, si nous comme ça, il y a pas nous armes, c'est pour la police, tirer sous main, pour me tirer sur la police, et qui a détruit nous, après ça, l'Occident ap a porté venu voler l'homme là. N'a pas dit négoûté. Dernier contre apocalypse, ça bout. Et n'a pas dit américain, nous sommes peuple qui souvrait, nous sommes peuple qui dès le pour mener la colonie, par là nous te fais le prêtre. L'autre petit pays américain, c'est haut comme vicier. Américain, vicier lié. Américains pas d'accord pour nous bien vivre. Ça veut dire que nous mettons un là qui ne fait pas manger. Madame, nous avons quitté nous pour actuellement. Actuellement, nous avons un de Nous mêmes vu que nous avons vu que nous avons nous avons vu que nous En vu en l'air avons vu nous un'... Ou un petit peu, ou t'es un peu, ou à un ou un peu, ou avec nous? Parce ou t'es un peu, qu'on t'es un peu, pas un peu, nous nous un peu, ou entre la peu, des États-Unis, peu, Canada